Bonjour, nous sommes Mathieu et Vincent. Ensemble, nous avons créé Tipto, une marque de mobilier contemporain engagée pour une fabrication de qualité et un design plus durable. Tipto est une marque, mais c'est aussi une histoire de famille. Il y a 75 ans, mon grand-père Henri créait près de Chamonix un atelier d'usinage du métal qui a été transmis à mon père puis à mon grand-frère. L'atelier familial est aujourd'hui un des premiers partenaires industriels de Tipto. Il fabrique chaque année plusieurs dizaines de milliers de pièces qui composent nos produits. Cette culture familiale du savoir-faire et de la qualité, c'est ce qui m'a en grande partie poussé à créer Tipto en 2015. Vous connaissez sans doute Tipto grâce à notre premier succès, un pied-table de en acier qui vous permet de créer vous-même une table ou un bureau. Au fil des années, on a revisité plusieurs iconiques de la maison. La chaise SSD, le tabourelou, le canapé Easy, les tables Nu Modern et plus récemment notre première lampe, Node. Tous nos objets ont été créés avec la même vision, ils ont été dessinés en interne par le studio de design afin d'être intemporels, durables dans le temps et aisément réparables. Ils sont fabriqués à 100% en France et en Europe avec des matériaux éco-certifiés, facilement recyclables ou déjà recyclés. Avec chaque produit, on essaie de repousser les limites de l'éco-conception et de la circularité. C'est le cas de la chaise SSDR, composée en plastique recyclé à plus de 90%, ce qui est un exploit dans le secteur où on est plutôt à 30%. En 8 ans, nous avons franchi de très belles étapes et une communauté exceptionnelle s'est fédérée à nos côtés. Aujourd'hui, Tipto, c'est 45 000 clients dans plus de 30 pays, plus de 3 000 projets d'aménagement avec des partenaires tels Kermes ou le Centre Pompidou, 150 revendeurs à travers le monde, une boutique physique ouverte à Paris en 2022 dans le quartier emblématique du Marais, le label Bicorp, la reconnaissance la plus exigeante au monde en termes de responsabilité sociale et environnementale, est pas moins de 230 000 personnes qui nous suivent sur Instagram. Les fonds collectés avec l'ITA.co serviront principalement à financer trois domaines. Premièrement, le développement de nouveaux objets durables et intemporels, fabriqués à 100% en Europe, avec une exigence toujours plus forte en termes de qualité et de durabilité. Ensuite, l'ouverture de deux nouvelles boutiques à Paris d'ici 2024. Et enfin, notre expansion internationale grâce au renforcement de nos circuits de distribution pour les particuliers et les professionnels. En investissant à nos côtés, vous faites rayonner le design français et vous contribuez à faire de Tipto une marque de design durable iconique en Europe. Un grand merci.